Nous allons voir dans ce tutoriel comment graver un cd ou un dvd Pour cela nous allons dans multimédia et nous utilisons cet outil XFBurn En l'occurrence sur mon ordinateur il n'y a ni graveur de dvd euh, ni de cd Donc euh, ça m'indique ce message d'erreur mais normalement il n'apparaît pas On peut soit faire des gravures avec des fichiers de données donc, euh, des fichiers type texte, etc., soit avec euh, de l'audio. Dans les deux cas, ça va se passer de la même manière. Donc on, on sélectionne un type, et donc tout ce qu'il y a ici, ça va être ce qu'il y aura sur le, le CD ou le DVD que l'on va graver. Là, Je vais sélectionner des images et je les déplace donc en glisser-déposer en maintenant le clic gauche et en déplaçant les éléments et on voit ici que plus j'ajoute des éléments plus la taille change cette barre qui avance lorsqu'elle se retrouve tout au bout cela indique qu'il n'y a plus de place pour, euh, pour graver plus d'éléments. En sachant qu'un sur un DVD, on va pouvoir graver beaucoup plus de choses que sur un CD. Une fois que j'ai indiqué mes éléments, il suffit de cliquer sur lancer la gravure et le, le, le CD ou le DVD va commencer à se graver, on verra une barre de défilement arriver à 100%, celle-ci s'arrêtera. Il faut aussi préciser qu'il est légal, c'est autorisé d'avoir des copies privées de ces fichiers audio ou vidéo. Si on a euh, acheté un, une, euh, un DVD ou, euh, ou une musique, il est normal de pouvoir l'utiliser sur d'autres supports que sur celui d'origine.